Autre présentation? Aucune. Période de questions. Député de Elgin Middlesex, London. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé des Soins de longue durée. Il y a eu une vidéo rendue publique ce matin. Elle a la fibrose cystique et elle a besoin d'un médicament. Pourquoi le gouvernement ne finance pas le médicament dont Victoria a besoin? Merci, Monsieur le Président. Évidemment. Nous sommes très conscients de la situation et elle et sa famille ont de la difficulté avec l'impact débilitant de cette maladie. Et nous osons espérer qu'il y aura peut-être un nouveau médicament pour ce cas. Nous sommes tout avec elle et avec ces personnes. Nous voulons trouver des solutions, mais nous avons retiré la politique du financement des médicaments. On dépend des experts sur le financement des médicaments et nous avons les meilleures données probables. Comme pour tous les médicaments, comment cela a l'avantage d'étudiants, étudier les effets indésirables qui pourraient être nuisibles et on dépend des experts pour les meilleurs conseils médicaux pour déterminer quels médicaments peuvent être financés ou non. Complémentaire. Merci de retour, à la ministre. Victoria a dit que la Première ministre ne souhaite pas la rencontrer, ne souhaite pas lui parler. La Première ministre ne veut même pas répondre à son courriel. Pourquoi la Première ministre ignore le Victoria et le médicament? Pourquoi? Comme je l'ai dit, nous avons retiré la partisanerie de ce domaine lorsque cela concerne les nouveaux médicaments et leur potentiel pour aider les Ontariens. On sait cependant que Canby fera l'objet d'un nouvel examen en vertu du processus canadien cours des prochains mois, et ce processus aura lieu en juillet pour voir si les experts découvrent des faits probants pour, à l'appui de son efficacité. Nous allons, dans le même temps, continuer à dispenser des soins nécessaires à cette personne pour dispenser à ces patients avec les meilleurs soins possibles, parce que nous savons que ces soins améliorent la qualité de vie des patients. Comme je l'ai mentionné, tous les médicaments font l'objet d'un examen de la part d'un comité d'experts qui valide en profondeur sur les meilleures données probantes disponibles complémentaires L'Association pan-canadienne d'examen des médicaments a créé un processus si bureaucratique et les, médicaments et les jeunes n'ont pas accès aux médicaments pour sauver leur vie. De retour à la ministre, pourquoi la Première ministre laisse Victoria souffrir et ne la laisse pas survivre? Est-ce que la Première ministre accepte que Victoria meure? <applaudissements> Je voudrais mettre l'accent. On se préoccupe de tous les ontariens et on leur donne les meilleurs soins possibles dans la province. La réalité est la suivante. Le comité d'experts canadiens a fait l'examen de Camby pour les jeunes. Et il y a de manque d'efficacité probable. Voilà pourquoi ce médicament n'est pas recommandé. L'Australie, l'Angleterre l'Écosse ne couvre pas ce médicament. Le fabricant est encouragé de revoir l'examen si de nouvelles données probantes sur son efficacité. Ils ont fait une nouvelle présentation à l'Institut CDA et devant le comité, et le comité va revoir les données en juillet. Nous allons continuer de trouver des médicaments efficaces. Au cours des années, nous avons inclus, oui. comme Collide, par exemple, Collide de Corps, un euh, médicament oui. du, euh, pour le traitement de la FS. Merci. Intervention du président. Nouvelle question. Une question? Député de Dufferin-Caledon. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante le Bureau de la responsabilisation financière et que le, et le ministre des Finances n'ont mal représenté les comptes de la province. Uh, Intervention du président. Je demande à la députée de bien peser ses mots. Elle était presque non parlementaire. Si ça se reproduit, je vais lui demander de retirer ses documents. On se chicane pour des sous. Le bureau de responsabilisation financière a dit que le déficit dépassera 12 milliards de dollars, deux fois ce que le ministre des Finances a dit. Le gouvernement libéral a dit que c'était un différent comptable. Je crois que la VG et le bureau de responsabilisation financière, quand est-ce que le gouvernement va-t-il donner les vrais chiffres pour le budget de 2018? Premier ministre suppléant, ministre des finances, j'apprécie la question, j'apprécie le travail qui a été fait par la VG, et le bureau de responsabilisation financière. Nous avons adopté une mesure prudente avec le dépôt des chiffres. Le, le, le directeur de responsabilisation financière a dit que cela aura un impact sur la société. La VG a cité deux enjeux et le DRF. Ces deux enjeux, c'est l'accès l'actif des pensions par année par le gouvernement ainsi que le projet de loi sur l'équité en matière d'électricité pour réduire de 25 la facture d'électricité. Cela a été contesté à l'intérieur et à l'extérieur. On reconnaît ce différent. Nous allons continuer d'encourager les investissements dans l'économie de l'Ontario complémentaire. Quel est le point d'avoir une VG et le DRF, si vous n'écoutez pas cette personne, lorsque le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir en 2003, la dette l'Ontario était à la hauteur de 139 milliards. En moins de 15 ans, on a vu le déficit passer à, à plus de 300 milliards de dollars. L'Ontario, par rapport au PIB, à 40 dépassera 45 soit deux fois L'héritage de Bob Bray, allez-vous admettre que l'AVG et le DRF ont raison et de modifier vos chiffres pour refléter le déficit à la hauteur de 12 milliards de dollars? Intervention du président. Je demande au dé euh, député de Guelph de relaxer. ministre des Finances, le député, euh, la députée met en doute euh, les personnes qui ont signé les chiffres et remet en question le président de l'Association de normalisation du Canada qui a donné un avis concernant l'actif de retraite. C'est le même actif qu'elle a éprouvé il y a quelques années, au cours des vingt dernières années, même lorsque les conservateurs étaient au pouvoir. L'enjeu concernant la comptabilité du réglementaire, c'est permissible dans ce gouvernement et ailleurs, et ailleurs au Canada et aux États-Unis. Nous avons pris leurs avis. Nous avons pris une décision en matière de politique pour appuyer la population de l'Ontario. Nous avons été ouverts. Les gens ailleurs dans le monde investissent en Ontario. Ça a été clair dans les livres de l'OPG et c'est approuvé par la VG également. Intervention du président, complémentaire final, peu importe Comment vous le dites, la VG et le DRF ne vous croient pas, nous non plus. Le DRF a dit que les dépenses ajouteront 60 milliards de dollars à la dette à la hauteur de 400 milliards de dollars en 2021. Économiste David West, que le gouvernement son niveau de dépenses sont non durables. Ce ne sont pas seulement la détérioration, précédent dangereux hypothèse non fiable tordu fausse quelques-uns des mots utilisés pour décrire votre héritage fait ce que doit faire un bon gouvernement modifier les chiffres pour refléter le véritable déficit de 12 milliards de dollars Notre héritage nous sommes le leader au canada en matière de croissance nous avons équilibrer le budget. Nous avons un surplus de 600 millions, le plus faible taux de chômage en 20 ans. Nous faisons très bien les comptes publics. Quel est le résultat de l'année? L'on prouve que, que nous avons un surplus équilibré des budgets. Nous avons affirmé une cote de crédit à AA double, double et le DRF a fait des prévisions chaque année. Chaque fois, ce gouvernement a dépasser ces cibles. On n'a jamais fait autant. Et nous allons euh, rendre la vie plus abordable pour la population de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. D'accord. Le député de Simcoe Gray, la présidente du Conseil du Trésor, vous êtes averti. Je sais. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre Bléant. Le gouvernement finançait 50 des coûts d'exploitation du transport en commun et une formule pour avoir des services de qualité. Ce financement a été coupé par les conservateurs est demeuré coupé sur les libéraux. Les municipalités, les défenseurs comme les nafteurs ont demandé au gouvernement de maintenir ou de restaurer le financement. Pourquoi la Première ministre a continué a toujours refusé d'augmenter ce financement? Ministre, du la ministre, ministre du Développement économique et de la croissance au nom de la ministre des Transports. Nous savons très bien que cette question a été soulevée au cours des dernières années, mais ils ne comprennent pas la situation que ce gouvernement a investi dans le transport en commun, dans les infrastructures à Toronto et dans le Grand Toronto Hamilton, et dans toutes les collectivités d'Ontario qui ont un transport en commun que tout autre gouvernement par le passé. En réalité, il y a quelques mois, nous avons doublé le taux de taxes que les municipalités pourront utiliser au cours des deux prochaines années pour appuyer l'expansion des transports en commun et des services dans ces collectivités. C'est un une avancée importante pour aider les municipalités. Et dans le même temps, on continue d'investir dans les infrastructures. Je serais heureux de donner davantage d'informations dans la question suivante, supplémentaire. On aurait pensé que tout est, tout va bien. Les métros à Toronto sont sursaturés et les services sont moins fréquents et non fiables. Dans le même temps, les taux augmentent, les services diminuent. Il n'est pas étonnant qu'un grand nombre de personnes, qui est le seul, la seule option, c'est le véhicule. La première ministre a la capacité de modifier le tir. Elle peut rétablir le financement traditionnel à la hauteur de 50 des f... du financement du transport en commun aujourd'hui. Pourquoi ne le fait-elle pas, ministre, comme je l'ai mentionné au début, de la part des néo-démocrates? Voici ce que le gouvernement a investi dans la 406 concernant le transport en commun. 3,7 milliards pour le TTC à Toronto, pour avoir le, le rail intelligent. 3 milliards pour le TRL Eglinton, sans précédent dans l'histoire de l'Ontario. Nous allons augmenter également le transport en commun rapide. Scarborough, 974 millions pour le financement de l'extension du métro à vendre 456 millions de dollars pour construire l'Express Pearson Union et la taxe sur le carburant, 2 milliards depuis 2004 pour la Ville de Toronto, uniquement en appui aux activités de transport en commun. Et je peux vous parler davantage de Bonne nouvelle lors de la prochaine question complémentaire, une fois de plus, de retour au vice-premier ministre suppléant. Voilà pourquoi les gens sont si cyniques concernant le transport en commun. La première ministre va faire de la publicité. Comment elle se préoccupe des nafters dans le métro, les bus, dans les wagons de train, le service en bio, alors que les taux augmentent? La première ministre peut modifier. Elle peut restaurer la confiance du public. Elle peut améliorer les services de transport en commun aujourd'hui. Elle peut restaurer le financement pour les activités de transport en commun, comme nous, nous allons faire. Pourquoi ne le ferait-elle pas, ministre? J'ai mentionné, par exemple, dans la ville de Toronto, le gouvernement a investi 416 millions de dollars en appui à l'achat de nouveaux wagons en 2019. Tous les déplacements à Toronto coûteront aux titulaires de Presto 3 dollars pour les personnes qu'ils représentent, prétendent représenter. On rend leur transport en commun plus abordable. Et ce matin, par exemple, le député ne le sait pas, la première ministre et le ministre des Transports, avec le maire Torré, ont signé un financement. Pour la ligne d'allègement de la circulation. Plus de transferts, plus de, de transports en commerce à plus de trains légers sur rails. Voilà ce qu'on voilà qu fait. Intervention du président, veuillez vous asseoir, arrêtez la pendule. Nouvelle question, député de London Fanshawe. J'ai une question pour le vice-premier ministre. Le NPD. On entend souvent les commentaires de gens dans la province qui euh, ont des soucis en ce qui concerne les garderies. Alors, quand il n'y a pas suffisamment de gens pour s'occuper des maisons de retraite, c'est très difficile. Et nous avons appris qu'il y a cinq personnes qui ont intenté des poursuites contre des maisons de soins de santé de longue durée. Et il y a tellement donc, de lésions et il y a également des insectes qui s'insèrent dans le, la peau. Comment est-ce on peut accepter que ce genre de choses existent pour les aînés de l'Ontario? Le vice-premier ministre, la ministre de la Santé. Merci beaucoup. Et je voudrais assurer les familles de ces gens qui travaillent dans les maisons de retraite ou de soins de longue durée que notre gouvernement prend ses responsabilités très au sérieux pour s'assurer que toutes les maisons de soins de santé de longue durée sont des endroits où on peut être en sécurité et où l'on peut recevoir le non-genre de soins désirés. Évidemment, je ne peux pas commenter sur les questions juridiques qui sont devant les tribunaux, mais notre gouvernement a montré notre engagement pour nous assurer que les gens dans ces maisons soient bien traités avec toutes sortes de règlements. Et nous continuons à essayer d'améliorer les soins. Question. Nous savons certainement, ou vous savez, que nous avons un bon système d'inspection réplique. Mais ça, c'est vraiment un genre de problème qui continue avec des avocats qui sont impliqués. On va dire qu'il y a de la négligence qui existe dans les soins et que l'on n'a pas le genre de soins que l'on devrait avoir, avec de la négligence systématique. Certainement, quand une famille ontarienne euh, a une mère âgée ou un père âgé ou des grands-parents qui sont dans ce genre de maison, pourquoi est-ce que la première ministre et ce gouvernement ont refusé de conduire toute une enquête en ce qui concerne les maisons de soins de santé de longue durée, comme ce que le gouvernement ou le parti NPD a proposé? La ministre, nous avons augmenté donc la supervision. Euh, grâce à une loi qui a été adoptée l'année la, dernière pour nous assurer que toutes les inquiétudes reçoivent une réponse. Il y a eu des inspections prévues, il y a toutes sortes de mesures que l'on a prises et certainement on va prendre des mesures pour les maisons qui ne respectent pas les règlements. Nous avons également un site sur la toile qui est tout à fait accessible. Moi, je l'ai consulté. Vous pouvez regarder donc, toutes les maisons de soins de santé de longue durée et euh, ça vous donne des notes de genre d'inspection qui ont été euh, accomplies. Donc, les familles peuvent s'assurer que l'endroit où ils ont mis leurs proches est quelque chose qui n'a pas de problème de sécurité. Nous avons également appris aujourd'hui qu'il y avait donc une femme de Hamilton qui a été blessée gravement dans une maison de soins de santé de longue durée. Et sa fille l'a trouvé avec un œil au burnoir, noir, également des bosses et des lésions sur le corps. Et la cette fille a dit « si un enfant avait ce genre de marque, on ferait quelque chose tout de suite ». Mais étant donné que dans ces maisons de soins de longue durée sont âgées, à ce moment-là, on ne fait rien. Quand est-ce que le gouvernement va protéger les aînés et va conduire une commission d'enquête en ce qui concerne les maisons de soins de santé de longue durée pour qu'on puisse rétablir la situation et euh, s'occuper de nos aînés? La ministre... Nous avons un système d'inspection qui marche bien qui va améliorer donc euh, le système. Mais évidemment, nous savons qu'il y a plus à faire, étant donné que notre population est en train de vieillir avec des, des problèmes médicaux de plus en plus complexes. Donc, les besoins sont de plus en plus complexes. C'est la raison pour laquelle, dans notre budget, nous avons investi suffisamment d'argent et ça, cela veut dire que toutes les maisons de soins de santé de longue durée vont pouvoir profiter d'une infirmière qualifiée supplémentaire. On va s'assurer qu'il y a également un personnel qui va s'occuper des problèmes. Euh, de, pour les personnes âgées. Cela veut dire qu'il y aura des soins thérapeutiques et d'autres soins pour les aînés vivant dans des moine, maisons de santé de loin de durée. Nous, nous allons nous assurer que les aînés soient euh, traités convenablement. Le député de pembroke j'ai une question pour le vice-premier ministre. Alors, la politique énergétique désastreuse du gouvernement va demander aux gens euh, de choisir entre l'électricité ou la nourriture. Et la réponse du gouvernement a été donc euh, de limiter donc euh, les connexions. Mais là, on trouve qu'il y a des gens qui ne vont plus être reliés. Alors, s'il y a des centaines de familles de Sudbury et de tout l'Ontario qui ne pouvaient pas se permettre euh, de payer leur facture d'électricité en, en été, Comment est-ce qu'elles pourront payer ces euh, factures au printemps Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ces familles qui sont euh, vraiment dans un état lamentable Le vice-premier ministre. Alors, vous savez que maintenant, on a euh, donc des pouvoirs supplémentaires pour euh, la personne qui s'occupe des frais d'électricité parce que personne ne devrait pas... Euh, perdre son électricité en hiver. Il faudrait nous assurer que toutes les familles auront accès à l'électricité euh, convenable et également à prix abordable. Et il y a plusieurs programmes gouvernementaux pour réduire les coûts de l'électricité pour euh, les consommateurs. On va encourager tous les consommateurs de rentrer en contact à avec euh, les organismes pour voir quels sont les programmes qui sont disponibles. Par exemple, on a un programme d'appui euh, comme dans le programme d'appui pour les, les tarifs électriques. Et également, on va aider euh, les gens qui ont euh, peu de revenus. Ces consommateurs ont vu toutes sortes d'économies de 40 à 50 euh, sur leur facture d'électricité. Ça, ce sont des programmes qui existent en plus de 45 rabais Question complémentaire. C'est cette politique énergétique lamentable du gouvernement qui a entraîné cette augmentation des prix de l'électricité et des gens qui ont vu leur électricité coupée en hiver. Et ça, quand on signe des contrats exorbitants avec des amis libéraux, que la vérificatrice générale était bien au-dessus euh, des salaires qui sont normalement versés. Pourquoi est-ce que les libéraux vont dire que quelqu'un qui ne peut pas payer sa facture en, en février ne va pas pouvoir la payer en mai Est-ce que le vice-premier ministre va admettre que leur programme énergétique a été un désastre et que leur gouvernement ne devrait pas se faire réélire Le vice-premier ministre... Nous avons essayé d'avoir un système électrique qui est propre, accessible et fiable. Et les Ontariens devraient être très fiers. Dans notre province, nous n'utilisons pas du charbon euh, sale pour l'électricité. Et ce n'est pas comme donc d'autres juridictions où on a de, du charbon sale. Nous, nous avons pris des mesures pour nous assurer que le système d'électricité est propre, mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes également assurés qu'il y a une réduction de 25% pour l'électricité dans toute la province, alors qu'elle a été la réponse du parti d'opposition, et le parti d'opposition a voté contre. Merci. Nouvelle question, le député de Nicobel. J'ai une question pour le ministre responsable des Jeunes. Alors, mon bureau a été contacté par plusieurs parents, dont Milia, Judy Arbici et sa petite fille June. June a été diagnostiquée en ayant un autisme grave quand elle avait 30 mois. Elle est sur une liste d'attente depuis ce moment-là et la famille s'était fait dire que cela prendrait six mois. Mais en fait, les six mois ont passé et maintenant, il y a encore une attente de 2,5 à 3 ans. Alors, pourquoi est-ce que les enfants atteints d'autisme à Sudbury et dans Nickel Belt peuvent trouver des services plus efficaces que ce gouvernement avait promis euh, deux ans, Il y a deux ans. Je vais remercier la députée pour cette question. La députée sait que ce gouvernement a investi plus d'argent dans les services pour les autistes que d'autres gouvernements dans ce pays. En fait, je veux dire qu'on a investi plus de ressources que tout autre gouvernement dans l'Amérique du Nord. En fait, nous savons que nos contributions pour les enfants atteints d'autisme certainement cela a permis de créer plus d'espace pour les enfants. Moi j'ai été à l'ouverture d'un centre et j'ai parlé des changements qui avaient lieu et j'ai rencontré une jeune famille et c'était une petite fille qui était rentrée euh, donc dans le programme il y a un an, qui ne pouvait pas parler, et maintenant elle parle. C'est le NPD qui a dit qu'ils se débarrasseraient du programme entier s'ils étaient au pouvoir. Alors, nous ne voyons pas du tout de preuve de ces investissements dans la région de Nickel Belt ou de Sudbury. Les enfants attendent toujours très longtemps, Madame Ritchie, ne pouvait pas attendre 18 mois pour une évaluation. Donc, la famille a payé pour que ce soit fait en privé. Et donc, certainement, il y a des enfants qui sont admis pour des traitements et des gens qui avaient été sur la liste en octobre 2015. Alors, ça, c'est vraiment beaucoup trop long pour ces enfants qui sont sur cette liste d'attente. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment on va procéder pour que June et tous les autres enfants sur cette liste d'attente vont pouvoir recevoir les traitements dont ils ont besoin et attend le ministre Si la députée d'en face veut voir des preuves, je pense qu'elle pourrait parler aux gens de l'Ontario. Dans toute la province, on a parlé aux gens, c'est le NPD qui dit qu'il va faire deux choses. D'abord, ils vont éliminer le programme, commencer euh, dès le départ. Mais l'autre chose que le gouvernement ou le parti NPD veut faire, c'est de ne pas appuyer le financement direct. Nous, nous avons fait des changements. Pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, il y aura un financement euh, qui va être donné aux parents pour qu'ils puissent choisir le genre de traitement qu'ils veulent. Évidemment que les conservateurs... On sait ce qu'ils veulent, là. Ils pensent que les enfants qui, ont, qui souffrent d'autisme ne devraient pas être dans la même rue. Merci. Moi, j'ai une question pour le ministre de l'Environnement et des changements climatiques. En 2003, les collectivités continuaient à augmenter l'étalement urbain. Et il y avait donc des ravins, des rivières, des marées qui euh, étaient menacée. Alors certainement, les gens étaient inquiets. La grande majorité des gens, y compris les résidents de ma circonscription de, de, de Davenport, sont bien d'accord qu'on ne peut pas commencer à paver euh, toutes les terres agricoles et les marais. Donc nous avons promis que nous allions prendre des mesures et nous l'avons fait. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment nous allons prendre d'autres mesures pour protéger la ceinture de verdure le ministre. Merci. Et moi, je remercie la députée de Davenport pour cette question très importante. Comme le premier ministre ou la première ministre l'a dit hier, nous allons donc augmenter la, la superficie de la ceinture de verdure pour protéger encore plus l'environnement. Nous allons protéger la ceinture de verdure pour que nos enfants, nos petits-enfants n'aient pas à se soucier d'avoir des endroits où on peut avoir accès à la nature. Mais Doug Ford il avait fait un accord privé pour essayer donc, de faire en sorte que les promoteurs vont encore s'enrichir. Il avait dit qu'il avait parlé à des plus grands promoteurs de la province et leur avait offert de leur donner des terres qui appartenaient à la ceinture de verdure. Et maintenant, Doug Ford et son parti ont renoncé à ce genre de promesses, mais évidemment qu'on ne peut pas leur faire confiance pour protéger la ceinture de verdure. Alors on ne peut certainement pas euh, essayer donc de faire cela, parce qu'une fois que la ceinture de verdure a disparu, on ne va pas pouvoir la récupérer. Il faut s'assurer que l'Ontario a de l'eau propre propre à boire et également pour protéger l'environnement. Euh, la députée. Je vais remercier le ministre pour cette réponse. Notre gouvernement a créé euh, la plus grande terre de perdure au monde. 2 millions d'acres, d'eau et de terre. Et ensuite, on a ajouté donc 100 hectares de plus. C'est donc 20 000 euh, terrains de football. Et donc, à Davenport, dans ma circonscription, euh, j'ai reçu des compliments pour le gouvernement. Et nous allons avoir euh, des vallées euh, urbaines reliées au lac Ontario. Nous avons également ajouté donc, une protection pour l'héritage naturel, l'eau et l'agriculture dans toute la grande région de Toronto. Et ça, cela va assurer que des terres fragiles vont être protégées pour de, de nombreuses générations. Et entre-temps, Doug Ford et le Parti conservateur ont changé d'avis, montrant, montrant qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se faire élire. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment on va continuer à protéger la ceinture de verdure pour les gens de l'Ontario Le ministre. Merci pour la députée de Davenport pour une question très importante. Bon, c'est certainement de plus en plus clair qu'on ne peut pas faire confiance à Doug Ford pour protéger la ceinture de verdure ou l'environnement. Si son accord privé avec les promoteurs n'avait pas été mis en lumière, est-ce qu'on pense qu'il aurait changé son avis Quelles autres promesses ont été faites en privé Échanger pourquoi On va paver la ceinture de verdure, vendre le, la marijuana dans des magasins ça, c'est le genre d'électeur, c'est le genre de choses qu'ils pensent que les électeurs veulent entendre. Alors tout ce qu'il fait, c'est qu'il renonce à certaines choses, mais quand il est élu, il faut faire attention. On sait qui est Doug Ford, on sait avec qui il va s'associer, et c'est certainement pas l'homme de la rue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Hamilton-Brock. Alors, j'ai une question pour la ministre de la Santé. Alors, une femme sur huit a un diagnostic de cancer du sein et il y en a certains qui deviennent métastatiques. Heureusement, il y a des traitements qui peuvent essayer d'arrêter la progression de la maladie et permettre à ces femmes de vivre plus longtemps. Mais malheureusement, les négociations pour avoir ces médicaments couverts par notre système de santé, cela peut prendre un an. Les patients qui ont absolument besoin de ces médicaments sont dans le noir. Mais le cancer, ce n'est pas quelque chose qui peut attendre. L'année dernière, la ministre avait dit qu'on allait avoir plus de responsabilisation pour le programme. Quand est-ce que l'on peut finalement attendre, euh, espérer une annonce de ce gouvernement ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et certainement, on sait qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en ce qui concerne les traitements de cancer du sein. Notre gouvernement a évidemment été très actif dans ce domaine, en particulier avec le programme de dépistage du cancer du sein et avec des traitements améliorés pour les patients. En ce qui concerne les médicaments du cancer, de manière générale, je dois rappeler à la députée d'en face que nous avons un système fondé sur les pre preuves et que nous avons besoin d'expertise de médicale en ce qui concerne les effets inattendus et d'avoir plus de progrès pour analyser des nouveaux traitements et des nouveaux médicaments. Donc, nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Nous, prenons, nous avons retiré la politique de ces décisions et nous allons continuer de servir les Ontariens nous assurer que nous faisons une analyse exhaustive et que nous prenons nos décisions sur les preuves probantes. Merci à la, à la Merci, Madame la ministre. Dans d'autres provinces, nous voyons plus de transparence dans le processus de négociation qui aide le gouvernement à émettre des recommandations aux entreprises pharmaceutiques. Par exemple, si le prix est trop élevé pour les médicaments, on ne répond pas à certains critères. Les entreprises savent ce qu'ils do qu doivent changer et reviennent à la table de négociation rapidement. J'ai déposé une motion l'année dernière et qui a reçu 10 000 signatures pour demander au gouvernement de changer le processus. Donc, encore une fois, ma question à la ministre et de la part des pétitionnaires, ceux qui ont signé la pétition et de leurs famille aux prises avec le cancer, qu'est-ce qu'ils ont fait? fait pour rendre le processus redevable et quand est-ce qu'ils vont mettre les échéanciers nécessaires en place pour que les Ontariens et Ontariennes reçoivent les traitements de cancer qu'ils ont besoin? Merci à la ministre. Merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans cette Chambre, nous allons continuer d'évaluer les données. Et nous allons continuer d'encourager tous les experts qui participent dans le processus, que ce soit à l'échelle nationale ou aussi en Ontario, de faire leur travail et de la plus, le plus rapidement possible lorsqu'il s'agit de négociations. Nous allons participer dans le système national en ce qui concerne l'approvisionnement qui va bien sûr réduire les coûts. Nous euh, avons une mainmise sur la situation et nous travaillons très fort pour continuer sur cette bonne voie et euh, la députée d'en face et moi, nous partageons le, euh, la préoccupation à savoir comment accélérer le processus et de travailler dans l'intérêt des Ontariens et du public. Nouvelle question, député de Toronto Danforth. Merci. Ma question est au ministre de l'Environnement et du changement en matière du changement climatique. Douglas a euh, fait une demande pour avoir un permis pour prendre l'argent dans la, la, la région de Wa Waverley-Uplands. Ils veulent de une, un agrandissement dans la profondeur d'épuisement et c'est un endroit de, des Premières Nations c'est le site 41, qui est un endroit où il y a eu des, où il y a des eaux souterraines, où il y a eu une grande lutte pour défendre ces eaux souterraines. Qu'est-ce que vous allez prendre comme étape pour protéger cette eau souterraine qui est exceptionnellement propre? Un ministre de l'Environnement, merci au député d'en face de sa question très importante. Vous savez, lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement et de protéger les eaux souterraines, les sources d'eau souterraines, nous prenons cela très sérieusement. Notre première tâche est de protéger l'environnement et de, la, de protéger la santé humaine. Je sais qu'à toute fois, qu'il y a une demande qui est faite auprès du ministère pour agrandir ou changer le mandat, que ce soit en ce qui concerne l'utilisation de terrain ou des agrégats, Il y a toute une série d'étapes qui doit, auquel le demandeur doit répondre et ensuite, lorsque le demandeur a répondu au mandat et en ce qui concerne l'information qu'ils ont fournie, on l'évalue très sérieusement. Donc, lorsqu'il s'agit de ce projet, vous pouvez être assuré que mon ministère revoit toute l'information auxquelles on nous a soumis et nous allons nous assurer de protéger la santé de l'environnement et des euh, humains. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre de l'Environnement, la lutte pour protéger les eaux souterraines semble sans fin ici en Ontario. Il y a une lutte qui se termine et ensuite, il y en a une autre qui commence. Le gouvernement a besoin d'une stratégie pour protéger l'eau souterraine maintenant et pour l'avenir. Est-ce que le ministre va mettre de côté cette demande? avant jusqu'à ce que les gens de l'Ontario puissent prendre en compte tout l'enjeu de protéger l'eau souterraine. Ministre, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, euh, on touche plusieurs sujets avec euh, cet enjeu. On sait qu'il y a beaucoup de euh, préoccupations de la part de la population pour utiliser l'eau souterraine à des fins d'embouteillage de, d'eau. Et ceci en en vue, on a, mis un, on a imposé un moratoire et de, pour l'agrandissement de ce projet. Nous avons aussi augmenté les frais pour ceux qui puisaient l'eau euh, souterraine à des fins d'embouteillage. Et avec ce fonds, nous avons fait des recherches fondées sur des preuves probantes lorsqu'il s'agit de prendre des décisions à l'avenir en ce qui concerne l'eau souterraine mais je voudrais aborder la question des sources d'eau souterraines parce que, où je viens, dans ma circonscription, intervention du Président, dans ma circonscription, nous sommes sur l'aquifère Oak Ridges, qui fait partie de la ceinture de verdure, et cette moraine, et de plus, à plusieurs sources d'eau qui alimentent l'Ontario. Et donc, où j'ai grandi, on est très préoccupé de cet enjeu. Nouvelle question, député de Beaches East York. Merci. Ma question est à, pour le ministre des Ressources, de l'Innovation et des Sciences. Nous savons tous que les changements climatiques, c'est une menace réel et on doit s'y attaquer maintenant et c'est pour cette raison que ça a été une priorité pour notre gouvernement avec notre système de plafonnement et d'échange du carbone. Et nous avons bâti le secteur écologique le plus propre au Canada avec 18,8 milliards de dollars et 5 000 employés et 130 000 employés et nous avons engagé un financement de 740 millions de dollars pour 1 600 projets de recherche. Nous savons que c'est un, une, une industrie très diversifiée est-ce que le ministre va informer les membres de cette Chambre à savoir comment nous contribuons à euh, épanouir ce secteur de, de technologie écologique? Au ministre, merci. Je voudrais remercier le député de East euh, York au sujet de sa question. Le 2 mai, j'ai eu l'occasion de parler de, de ce fonds de financement pour l'économie sobre en carbone. Nous appuyons dix projets avec l'intelligence artificielle pour gérer l'énergie dans des immeubles à plusieurs étages et il y a aussi avec ce fonds un projet pour améliorer l'efficacité des éoliennes qui va aider à absorber les gaz à effet de serre. Monsieur le Président, je suis très fier d'aborder la question de, des projets que nous mettons en œuvre et tout le travail des chercheurs ainsi que le travail de toutes les entreprises pour leurs efforts pour faire en sorte que euh, l'Ontario soit plus propre. Et complémentaire, merci au ministre. En tant que euh, quelqu'un qui a un doctorat en physique, c'est justement la bonne personne pour gérer ces projets. C'est bien de voir les investissements du gouvernement qui vont apporter des avancées technologiques, qui vont améliorer la vie des Ontariens. Nous savons qu'en tant que la stratégie en cinq points des progressistes conservateurs, tous ces programmes vont être sabrés. Mais nous savons que ces investissements font partie de notre plan d'action contre les changements climatiques, qui a comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 plus bas que des niveaux de 15 des niveaux de 1990. En en l'année 2020 et aussi de réduire euh, et d'aider de, des entreprises écologiques et à créer des emplois et à créer tout un secteur pour avoir un, un avenir libre en carbone ou sobre en carbone. Donc, avec au ministre, qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour aider à ces entreprises de continuer de croître et de répondre à la demande internationale en ce qui concerne ces avancées technologiques. Merci encore une fois au député de sa question très importante mardi. J'ai été enthousiaste de pouvoir dire que nous allons investir 20 millions de dollars dans ce fonds d'innovation et 35 millions de dollars d'investissement pour les technologies Emerald. Et euh, l'Imagerie à résonance magnétique, c'est une agence de, de financement de ces euh, capitaux à risque. Et ça va permettre aux entreprises d'avoir accès aux capitaux qu'ils ont besoin pour faire croître leurs entreprises et créer des bons emplois ici en Ontario. Et d'assurer de, de, de de, qu'on maintienne notre statut en étant un des meneurs dans ce domaine, de lutter contre le changement climatique et de protéger la ceinture de verdure, ce n'est pas seulement des priorités, mais c'est notre obligation pour protéger la vie des gens et améliorer leur sort. Et, euh, nouvelle question. Elgin, Middlesex, London. Ma question est au ministre de la Santé. Des besoins complexes pour les familles et les enfants dans la province sont en période de crise. Nous avons besoin de faire la transition de ces services d'un ministère à un autre qui a créé plus de bureaucratie, a mis en péril plusieurs familles qui n'ont pas accès aux soins qu'ils ont besoin. Ça va déstabiliser complètement la façon que les soins sont produits. Et la, la décision a été tellement faite à la va-vite, il y a eu 220, 325 questions de la part des euh, fournisseurs de services. Ma question est à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de prendre cette décision sans avoir des consultations et de songer, de réfléchir à les conséquences de la transition de ces services d'un ministère à l'autre. Réponse, le ministre. Merci. Nous sommes très fiers de notre stratégie des besoins spéciaux et c'est une initiative, évidemment, de la part des membres de, des députés de notre gouvernement. On a une consultation exhaustive, très détaillée en ce qui concerne les besoins des enfants avec ces cas de maladies complexes. Je sais qu'au sein de notre ministère, on a le traitement de York qui font un travail exceptionnel dans le domaine. Mais, bien sûr, il y a besoin d'une plus grande coordination avec les ministères de la Santé de différentes façons. Et en ce qui concerne la mise en œuvre, la stratégie de mise en œuvre, c'est une stratégie en cours il y a eu des conversations avec Home Care Ontario sur le sujet et j'en dirai plus lors de la complémentaire. Complémentaire, encore une fois à la ministre, la communication électronique et les systèmes qui sont essentiels à l'offre de services sont abolis et on recrée les systèmes à zéro. Et entre-temps, les ministères doivent avoir recours à des télécopieurs et des manuscrits. Des, des contrats écrits, et ça va nuire à la capacité d'offrir des services de, le plus rapidement possible aux enfants. Est-ce qu'elle va revoir le processus jusqu'à ce que la consultation puisse avoir lieu? Ministre, ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, merci, M. le Président. Euh, nous, en tant que gouvernement, nous reconnaissons que les familles qui ont des enfants aux prises avec des besoins spéciaux ont, ont plusieurs défis. Et en tant que gouvernement, nous sommes engagés à, à leur offrir les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent rester à la maison et être dans leurs écoles et dans la collectivité. C'est pour cette raison que notre budget de 2018, et j'espère que l'opposition l'appuiera, nous avons annoncé plus de 250 millions de dollars pour financer les enfants avec des besoins spéciaux dans nos écoles. Nous sommes un gouvernement qui croit dans l'investissement des jeunes gens parce que c'est... Les, notre ressource, la, la plus grande valeur et on doit nous assurer qu'ils ont les compétences nécessaires à l'avenir. Contrairement aux progressistes conservateurs, alors qu'ils étaient au gouvernement, ils ont coupé 22 pour toute personne avec une forme de euh, handicap. Intervention du président. Merci. Euh, député de Whitby-Oshawa, à l'ordre. Nouvelle question. Député de James bj Ma question pour la ministre de Santé. Madame la ministre, une grande madame qu'on connaît très bien à la ville de Hearst, Madame Claire Chabot, c'est une madame qui a fallu avoir une deuxième chirurgie au genou au mois de mars. Et parce qu'elle avait été à travers une expérience assez honteuse quand ça vient, les services qui ont été donnés à domicile quand elle a à la maison, a décidé pour sa deuxième opération, de s'assurer que l'Airlis met en place les services nécessaires, qu'elle peut retourner à la maison et s'assurer qu'elle va être sûre avec les services nécessaires. Quoi qu'il y ait vraiment un problème ici, c'est pas seulement qu'elle n'a pas eu ces services-là, qu'elle avait eu de besoin, elle a eu des services minimes. Bien, c'est vrai dire par Question. Liste. Non, il fait couper. Ça, c'est un code directement de l'Airlis. Non, il faut couper et j'ai toute une pile de dossiers à réviser il y en a trop qui reçoivent des services présents. Merci. C'est-tu acceptable? Ministre des soins et, euh, de la Santé et des Soins de longue durée et certainement nos services de soins à domicile, c'est quelque chose qu'on est très fiers euh, et nous voulons que ce soit une transition la plus euh, harmonieuse possible avec les services à domicile. Et c'est à la suite d'études de, des airlists locaux pour assurer que ces services sont euh, disponibles alors que le patient est donné son, euh, on lui remet son congé d'hôpital. Et c'est pour cette raison que dans le budget de 2018, nous investissons 650 millions de dollars pour les trois prochaines années sur les soins à domicile. Et beaucoup de ce financement sera pour des soutiens personnels, donc nous finançons... 1400 nouveaux postes à temps plein, il y aura plus de visites des infirmières, plus de visites de thérapie et nous savons qu'on doit en faire encore plus et nous le faisons maintenant. Le ministre, ça fait 15 ans que vous êtes là, on est rendu au point que quand quelqu'un téléphone leur liste, il se fait se dire ah, "il y a du monde qui ont trop de services et j'ai besoin de réduire". Ça c'est pas augmenter le système, c'est pas renforcer le système, c'est de faire moins avec moins. So, donc, la question je vous demande, c'est-tu acceptable que Madame, comme Madame Chabot, qui retourne à la maison, n'a pas les services nécessaires pour être capable de s'assurer qu'elle est secure à sa maison, à place de la garder d'un hôpital? Merci. Merci, Merci monsieur le Président. Depuis qu'on est rendu au pouvoir les 15 dernières années, nous avons doublé le financement pour les soins à domicile et, bien sûr, nous prenons ce dossier très sérieusement. Nous savons que les gens vivent plus longtemps et c'est une très bonne chose et souvent avec des besoins plus complexes. et Nous sommes engagés à nous assurer qu'ils ont les soins appropriés à domicile et nous prenons euh, une approche à plusieurs volets, une approche exhaustive. Nous savons que nous devons embaucher plus de préposés au soutien personnel, donc nous travaillons avec les collèges en ce qui concerne la formation et de faire en sorte que des postes euh, de euh, d'entrée euh, puissent être disponibles, nous offrons plus de formations pour les, les proposer de soutien personnel et nous, nous les rendons plus disponibles et nous continuons de travailler là-dessus pour nous assurer que les soutiens sont en place. Nouvelle question, député de Tobicot-Nord. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre des Transports. Nous avons fait en sorte que c'est une priorité pour investir dans des projets de de transport en commun et le nouveau projet de train rapide, c'est d'un milliard de dollars de Finch West dans ma circonscription de Tobico Nord avec huit stations et ça va améliorer le service, l'offre de service des, euh, des trains GO et d'améliorer le transport en commun de manière générale du temps qu'on passe pour faire le naftage, c'est du temps qu'on retire, euh, euh, qu'on n'a pas à passer avec notre famille. Il s'agit de, de livrer sur ces différents projets. Ma question est la voici. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des mises à jour pour réduire les temps de navetage, et particulièrement dans ma circonscription d'Etobicoke nord et ce que le reste de la province. Je voudrais remercier les députés d'Etobicoke nord pour son engagement continu pour réduire les temps de navetage, et je suis ravi d'avoir fait une annonce que nous avons commencé les travaux pour l'agrandissement et le prolongement de l'autoroute 427. Je suis très fier de cette annonce et avec l'ancien ministre des Transports, le député de Vann, le ministre de, du Développement économique et de la Croissance, avec ce projet, l'autoroute sera prolongée de 6,6 km et sera doublée, qui passera je, de 8 à 8 voies. C'est un grand investissement de 616 millions de dollars permettra le déplacement des gens dans la région. Et ça fait partie de notre plan pour appuyer les gens dans leur vie quotidienne et en leur aidant de passer moins de temps dans leur voiture et plus de temps avec les gens qui leur importent. Et je donnerai plus de détails lors de la complémentaire. Merci, M. le Président, à la ministre. Euh, ainsi qu'envers son engagement, je dois dire qu'avec les 8 gares qui de Humber College jusqu'à Islington, et les gens de ma circonscription auraient voulu que ce soit dans leur propre région. Ils sont en vieux d'eux. Je sais que ceux qui font le navetage dans la région de York font en sorte que c'est plus facile pour eux de passer du temps avec leur famille et dans la collectivité. Alors que nous avons des investissements record dans le transport en commun, nous réduisons l'impact des autoroutes et des transport en commun sur l'environnement et en même temps, on doit dépendre sur ce système, sur cette infrastructure pour nos besoins. Nous devons prendre les bons choix aux bons endroits. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment le prolongement de l'autoroute 427 fait partie de notre plan pour réduire la congestion, la circulation sur les autres? Merci. Merci au député des état il a tout à fait juste. Il a, il a tout à fait raison. Nous devons atteindre cet équilibre. La santé de notre région dépend de cela. Nous continuons à créer des options de transport, y compris la prolongation jusqu'à Vannes du métro, et avoir du service la semaine et la fin de semaine sur la ligne Mais nous savons que de nombreux usagers se fient sur ce transport pour toutes sortes de raisons. Il y a 616 millions de dollars consacrés à cette prolongation et c'est la raison pour laquelle il faut faire les bons cho choix lorsque nous planifions ces projets. Je suis heureuse de vous dire que ces lignes achalandées vont être ajoutées dans les deux directions sur une durée de 15,5 km, ce qui va encourager les usagers à faire du covoiturage et gérer ce transport. Ces mesures vont appuyer et ajouter des nombreux, de nombreux emplois. Nouvelle question, député de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l des Services à l'enfance. En 2015, il y a eu 25 infractions lorsqu'il est question du bien-être des enfants. En février, deux... Les agences de la protection des enfants ont fait l'objet d'attaques cybernétiques. Le gouvernement a eu un avertissement comme quoi la cybersécurité devait être une priorité et qu'un financement devait être alloué pour protéger des renseignements confidentiels. Ce ministre a mandaté les agences de protection à l'enfance, ce qui les met à risque d'infraction en matière de sécurité Est-ce que le ministre va nous parler des mesures pour empêcher ce genre de piratage Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. M. le Président, nous avons proposé l'élément le plus exhaustif pour la protection à l'enfance dans l'histoire de cette province. Intervention du Président député de Dufferin-Calden, à l'Ordre. Poursuivez. Monsieur le Président, ce projet de loi a beaucoup accompli pour changer la façon dont la protection à l'enfance est offerte dans la province, y compris la façon dont nous faisons la cueillette de données et dont ces agences sont redevables. Le parti d'en face a décidé de voter contre cette mesure, ce qui comprend des mesures très importantes. Et dans la question complémentaire, j'aimerais parler du projet de loi 9 et pourquoi les conservateurs ont voté contre. Question complémentaire. Au ministre, encore une fois, le ministère a promis d'avoir une vérification cybernétique pour voir qui a accès au dossier Jane Carnivore la présidente de la protection à l'enfance a demandé qui avait accès à ces dossiers. La réponse au ministère, c'est que les recherches ne sont pas identifiées. Puisque les infractions données surviennent et que ce ministère n'a pas surveillé ce gâchis, est-ce que le ministre va nous dire si les familles ont été avisées comme quoi leurs renseignements personnels ont été exposés ou pas? J'apprécierai une réponse. Dans le projet de loi 89, et qui a été proclamé cette semaine sans le soutien des conservateurs, le NPD l'a appuyé, on élève l'âge de protection, on s'engage à, à faire face au racisme systémique et on fait en sorte que les, protections, les agences de protection en enfance soient redevables. Un des candidats des conservateurs Tanya granick Allen est rentrée dans leur groupe parlementaire et leur a dit que la coalition Pro-Vie n'allait pas l'appuyer à cause de l'aspect sur l'identité du genre. Vous devriez avoir honte, vous n'avez pas protégé les enfants dans la province de l'Ontario. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À l'ordre. Ce serait dommage de terminer ainsi. Merci. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre, Kitchener, Ontario. Ont les coûts les plus élevés en matière de soins vers les enfants, les soins pour les enfants et vraiment un ajout pour les femmes. Selon une recherche, près de la moitié des travailleurs à temps partiel sont des femmes et elles sont à temps partiel car elles ne peuvent seulement trouver des garderies à temps partiel. Trouver des places sans garderie à Toronto, à Mississauga, à Waterloo, c'est comme gagner la loterie si vous trouvez une place de qualité et abordable. Et lorsque les femmes veulent retourner au travail ou retourner à l'école et améliorer leur vie, il n'y a pas de choix. Même avec ce gouvernement, si vous trouvez une place et vous vous qualifiez à une subvention, les deux ne vont pas ensemble dans cette province. Après 15 ans, d'avoir ignoré les familles, les enfants et les, les femmes, pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire lorsque vous parlez de garderie dans ce budget ou dans tout autre budget? Au ministre des services à l'enfance et de l'éducation, merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole pour répondre à la question, car nous accomplissons beaucoup et je ne sais pas où commencer. Mais laissez-moi commencer par ceci. Premièrement, parlons de ce que nous accomplissons maintenant lorsqu'il est question de s'assurer que nous créons des bases solides. Lorsqu'il est question de nos services de garde, nous investissons 2,2 milliards de dollars sur une période de trois, trois ans qui offrira des services gratuits à la prime maternelle, ce qui va épargner aux familles 17 000 dollars par année. C'est en plus de ce que nous accomplissons déjà lorsqu'il est question de maternelle à temps plein. Parlons de la plateforme du NPD. Veuillez terminer. Monsieur le Président, la plateforme du NPD n'est pas logique. Il n'y a pas eu d'établissement de coûts, on ne parle pas de main-d'œuvre, on n'ajoute pas de places en garderie. Et ce sont surtout des promesses. Nous, nous créons déjà 100 000 places en garderie, car nous savons que nous aurons besoin de ces places afin d'offrir des services de garderie gratuitement. Et nous avons également une main-d'œuvre et nous faisons tout notre possible pour ce travail. Au ministre du Travail, rappel au règlement, je n'étais pas ici au départ, je n'ai pas pu présenter un individu formidable, Bob Barkes de Oakville. Il a terminé 90 courses pour des œuvres caritatives et, et il s'est occupé d'un édifice de 12 étages pour la collecte de fonds. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ministre du Transport, rappel au règlement. Merci, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la, fa à la page Madeleine Booth de la belle circonscription de Don Valley West, Liz et Gary Mavera, et sa tante et son oncle. Je vous souhaite la bienvenue à Queens Park. Député de Kingston et les îles, j'aimerais chaleureusement accueillir Danella Olson, qui est promoteur avec le service des technologies de l'information. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 53, loi concernant la fixation de salaire minimum pour les marchés publics. Il y aura une sonnerie de cinq minutes. Veuillez vous asseoir. On avril. Le 24 avril, Monsieur Flynn a proposé la deuxième. La deuxième lecture du projet de loi 53, loi concernant la fixation de salaire minimum par le marché public. Levez-vous une personne à la fois. Mr. Dugan, Mr. McMahon, Mr. Souza, Mr. Souza, Mr. Naidu Harris, Mr. Naidu Harris, Mr. Jackson, Mr. Jackson, Mr. Chan, Mr. Chan, Mr. McCharles, Mr. McCharles, Mr. Dugan, Mr. Dugan, Mr. Sanders, Mr. Sanders, Mr. Mr. Mr. Gravel, Mr. Gravel, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Madam Leal, Le Mr. Meridi, Mr. Meridi, Mr. Hunter, Mr. Hunter, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Leo, Mr. Leo, Mr. Albanese, Mr. Albanese, Mr. Renaldi, Mr. Renaldi, Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Bardinet, Mr. Bardinet, Mr. Delaney, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Ms. Domerle, Ms. Domerle, Ms. Vrenel, Ms. Vrenel, Mr. Milchick, Mr. Milchick, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Ms. McGarry, Ms. McGarry Mr. Cadre. Mr. Cadre. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Mr. Crack. Mr. Crack. Mr. Wong. Mrs. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Don. Mr. Dong. Miss Hogard. Miss Hogard. Miss Kowalla. Miss Kowalla. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Potts. Oh, Mr. Potts. Mr. Yakabuski. Mr. Yakabaski. Mr. Arnett. Mr. Arnett. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Scott. Ms. Scott. Marteau. Mr. Scott. Mrs. Martone. Mrs. Martone. Mr. Yurek. Mr. Yurek. Mr. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Cho. Mr. Cho. Taylor. Hatfield. Avis contraire, veuillez-vous vous lever et être reconnu par le greffier. Oui 68, non 0. Les oui étant 68 et les non 0, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. confirmement. Au 2 mai 2018, pour la troisième lecture, nous avons un vote différé au pour le projet de loi 6, loi édictant la loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels et la loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale, apportant des modifications connexes à d'autres lois et abrogeant une loi et un règlement. Il y aura une sonnerie de cinq minutes.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 <ibleária> Mr. Bradley, Mr. Del Duka. Mr. Del Duca, Mr. McMahon, Mr. McMahon, Mr. Susan, Mr. Susan, Mr. Mr. Naidu Harris, Mr. Nido Harris, Miss Jassis, Miss Jassis, Mr. Chan, Mr. Chan, Miss Charles, Miss McCharles, Mr. Dugan, Mr. Dugan, Miss Sandals, Miss Sandals, Mr. Gravel, Mr. Gravel, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Moretti, Mr. Mr. Mr. Moretti, Miss Hunter, Miss Hunter, Mr. Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Leal, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Miss Albanese, Miss Albanese, Mr. Ronaldo, Mr. Rinaldi, Mr. Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Bardinetti, Mr. Delaney, Mr. Delaney, Mr. Delaney. Mr. Dillon, Mr. Dillon, Miss Dormalis, Miss Dormalis, Miss Vraneo, Miss Vraneo, Mr. Milchis, Mr. Milchis, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mr. McGarry, McGarry. Ms. Molly. Ms. Molly. Madame De Rossi. Madame De Rossi. Mr. Cadre. Mr. Cadre. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Mr. Kraft. Mr. Kraft. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Ms. Dong. Ms. Mr. Dong. Mr. Ms. Dong. Mr. Hogarth. Mr. Hogarth. Mr. Koala. Mr. Koala. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Nadish. Mr. Nadish. Mr. Beeson. Mr. Beeson. Mr. Van Kamp. Mr. Van Kamp. Mr. Jelen. Mr. Jelen. Mr. Spicer. Mr. Spicer. Mr. Tabens. Mr. Tabens. Mr. Mr. Mr. Mr. Montes. Miss Sattler. Miss Sattler. Mr. Taylor. Miss Taylor. Miss Forrester. Miss Forrester. Mr. Hatfield. Mr. Mr. Hatfield. All those polls, please rise. Avis contraire, veuillez vous lever une personne à la fois. Mr. Harden. Mr. Harden. Mr. Harden. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Yacobusky. Mr. Yacobusky. Mr. Scott. Mrs. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Cho. Mr. Cho. Oui, 56, non 13. Et oui, étant 56 et les non 13, je déclare la motion adoptée, qu'il soit résolu et que le projet de loi soit adopté comme intitulé dans la motion. Il n'y a pas d'autres vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à une heure cet après-midi.